On est avec une nouvelle Grow, avec une nouvelle lumière. On la connaît. La lumière de Vipar Spectra. La petite, le petit modèle, la XS1000. Et oui, il mis vraiment une euh, très petite intensité pour s'occuper de notre nouvelle arrivée. Le triple burger de Zuzukana. Et oui, le phénotype numéro 6 est rendu chez Winman. Prochaine vidéo, ça sera la review du cannabis à Zuzucana, la variété Triple Burger. Il y aura trois phénotypes dont on va parler. Le phénotype numéro 2, le phénotype numéro 3, les deux que je n'ai pas en ma possession, et le phé phénotype numéro 6... Qui est exactement cette plante-ci. Elle est accompagnée de trois Mendochino Animal Cookie de Ripper Seed. trois plantes féminisées. Donc, on va euh, entretenir euh, le triple burger, le cannabis triple burger, la plante triple burger. On va euh, la conserver... <coughs> Pour éventuellement prendre des clones et puis cette vidéo là c'est la grosse question comment faites-vous vos clones vous prenez euh, des tiges euh, du haut est ce que vous prenez euh, les tiges euh, du bas est ce que vous coupez vos tiges en diagonale mon taux de succès de clones est vraiment pas euh, un grand succès justement euh, J'essaie différentes techniques, mais euh, mon pourcentage est vraiment euh, pas bon. J'ai un pourcentage de 20%. Euh, C'est effrayant. Il faut que je coupe plein de, de, de boutures pour arriver à. Il faut que je coupe 10 boutures pour arriver à 2 clones. Donc, ma technique est vraiment à travailler. Est-ce que vous utilisez du gel? Est-ce que vous utilisez du gel pour tremper vos bouts de bouture? Est-ce que vous utilisez de la poudre euh, pour aider à favoriser les racines à pousser? Les deux techniques sont bonnes. Les deux produits existent euh, depuis quelques temps, n'est-ce pas? Le gel ou euh, le truc en poudre. Est-ce que vous utilisez euh, un dôme pour garder l'humidité? Est-ce que vous euh, mettez vos tiges dans un verre d'eau, tout simplement, pour essayer d'avoir des racines pour éventuellement les transplanter? Oh my God! Je sais qu'il faut un endroit humide, euh, quand même assez chaud. Mais mon taux de succès est vraiment pas adéquat. J'ai euh, tenté de planter des boutures... Dans tes solo Cop et puis j'ai utilisé des dômes comme ça. C'est ça mon taux de succès à 20%. Donc, euh, ça fait une très bonne humidité. Mais mon problème avec ce truc, c'est qu'il y avait euh, tellement d'humidité que la base, la base de mes futurs clones, la base de mes boutures, tout le temps, tout le temps, là, ils ont d'humidité puis ils deviennent. Ça m'insiste puis ça pourrit. Il y a, il y a comme trop d'humidité à la base de mes boutures. C'est certain que vous connaissez ce problème-là. Euh, à, à un moment donné, je ne veux tellement pas qu'il y ait de, de, de, de, de moisissure à la base de ma bouture que ma bouteille, je l'incline. Je laisse de l'air aérer. C'est pour ça que ça a donné un peu mon 20% de succès. Donc, peut-être aérer plus d'avance. Peut-être aérer dès le départ. Donc, vraiment, euh, je veux vraiment avoir des boutures, des clones. J'attends vos commentaires pour avoir un meilleur taux de succès. Donc, je veux couper les boutures. Euh, dans cette situation, la plante a grandi. Donc, je vais couper vraiment les boutures du haut. Euh, si vous me suggérez les boutures du bas, j'en prendrai quelques-unes. De toute façon, je vais vraiment attendre que les trois Mendochino Purple, les Mendochino Purps croisés en animal cookie, je vais attendre qu'ils aient la même grandeur. Et on va passer tout en floraison ensemble. Il va falloir que j'y traite vraiment avec ma solution euh, anti-insecte. Parce que cette plante-là vient de l'extérieur. Donc, euh, j'ai pas regardé là. J'ai regardé. J'ai regardé la plante euh, du mieux que je pouvais. J'ai vu des petites taches sur la plante. Est-ce que c'est un manque de nutriments? Est-ce que c'est des insectes qui l'ont affecté? J'ai l'impression que c'est des insectes qui l'ont affecté. Donc, euh, il va falloir traiter les plantes avec ma solution savonneuse. Et du peroxyde et de l'alcool à 70%. Toujours, toujours bien arroser les feuilles en dessus, au-dessus et en dessous. Et un petit peu la terre pour tuer les œufs. Donc, c'était la fin de cette vidéo. Donc, la XS1000 de Vipar Spectra va vraiment garder ça là, à la lumière. On laisse ça 18h allumé, 6h éteint. On va transplanter les Mendocino dans des plus gros euh, contenants. Et éventuellement, on va atteindre la même grandeur que le Triple Burger. Comme je vous dis, je vais faire la vidéo du Review. Très bientôt, c'est la prochaine vidéo. La Review du Triple Burger. Aidez-moi à faire des clones. Aidez-moi à avoir un meilleur taux de succès de clones, s'il vous plaît. Soyez précis. Soyez précis dans vos commentaires. Je lis beaucoup sur Internet des comment faire des clones. Je regarde des vidéos. L'équipement que j'ai, c'est un tapis chauffant avec un dôme. Donc, je peux planter mes boutures euh, dans le truc. Donc, euh, j'attends vos idées. Comment avoir un meilleur taux de succès? Est-ce que l'eau, vous la mettez sec? Est-ce que le... Excusez-moi. La terre, est-ce que vous la mettez sec, humide un peu, pas trop, beaucoup. Je sais que c'est pas beaucoup. All right, all right, all right, Un pouce, un commentaire. On se revoit très bientôt dans une autre vidéo.